Salut tout le monde et bienvenue dans J'arrive dans 5 minutes, l'émission de Booktubing de la Bibliothèque Louise Michel. On vous retrouve de nouveau avec Camille pour une... Salut Ouais, salut Camille <rire> euh, Pour une, euh, la suite de, notre, de nos sélections de coups de cœur de BD Jeunesse, parce qu'on avait plein de choses à vous présenter la dernière fois, qu'on n'a pas eu le temps de tout montrer, donc on enchaîne euh, par d'autres nouveautés aujourd'hui. C'est parti <rire> Alors je commence par Pilouface. Alors ça c'est un gros coup de cœur des arrivages récents de bandes dessinées. Ouais, Pilouface, ouais. Ouais. toi aussi et d'autres personnes aussi. Tout le monde est fan quoi, c'est super. Alors Pilouface, c'est l'histoire de Alexandre et Cléopâtre, deux jumeaux qui euh, ont été abandonnés à la naissance et euh, qui euh, doivent se débrouiller un peu par eux-mêmes dans leur adolescence. Ça. Euh, ils ont chacun avec eux deux objets précieux, donc pour l'instant on ignore un peu le. La, le à quoi, ils... ah ouais, à quoi voilà. ils vont savoir. Et on se doute qu'ils <rire> qu ont quelque on se doute chose qu y a quelque chose. parce qu'on qu sait qu'ils sont précieux, en tout cas. Oui, et ils se lancent à la... dans, une... dans l'idée d'aller se faire passer pour des jumeaux auprès d'un couple qui est à la recherche d'enfants disparus, euh, donc deux jumeaux-garçons. Donc la fille, euh... voilà. la fille se transforme se en garçon, cheveux, se coupe et les et cheveux. Se... se fait passer pour un garçon. Et voilà, on les suit dans leur aventure. Alors il se passe euh, des milliards de rebondissements dans, ouais. cette... dans, ce... dans ce tome, ce premier tome, hein, parce que donc, du coup, ça serait une série. Mmh. Euh, on attend avec impatience le tome 2, ouais. d'ailleurs. Alors j'ai vraiment aimé parce que l'histoire est vraiment bien construite, les personnages euh, aussi en fait. Euh, on s'attache direct en fait au, au couple de... enfin au, aux au au frères et euh, sœurs, audio de, de jumeaux et euh, aux autres personnages qu'ils rencontrent au fur et à mesure de leur périple. Euh, les illustrations sont super aussi, moi j'ai complètement adhéré à toute l'ambiance ouais, en fait. Un super dessin et puis mm. voilà, c'est une super aventure quoi, on se retrouve sur... Mm. Euh, de pirates, enfin voilà on est vraiment dans est ça, le ouais. voyage, ouais. les bateaux euh, les péripéties euh, de se dérouiller <coughs> comme les on batailles. peut quand on est poursuivi bien sûr parce qu'ils sont ouais. poursuivis par des méchants qui, euh, qui veulent <rire> évoler les objets précieux qu'ils ont euh, et voilà il y a des choses qu'on qu ne comprend pas encore, on attend la suite effectivement c'est vraiment, vraiment une super BD. Ouais, c'est une, une BD très, très intelligente, je trouve, et puis ouais, pleine, de, pleine de surprises, de rebondissements. Ça, ça, ça, se, ça se dévore, quoi, vraiment. Ça se dévore, c'est assez dense. Hein, c'est assez dense, ouais. voilà, C'est pour déjà des, des enfants qui sont des bons mmh. lecteurs de BD, mais, euh, mais voilà, enfin, dès 9 ans... Voilà, dès dès, no, dès, oui. dès qu'on est à l'aise pour, pour lire un, un, une, une bonne grosse BD, on peut se lancer sans problème. Ça, ça. sert à filles, garçons, tout le monde. Tout le monde, adultes ouais, aussi. Adulte aussi. <rire> Euh, J'enchaîne avec une bande dessinée qui s'appelle une, une nouvelle série aussi qu'on qu commence, qui s'appelle Mia Anko, euh, qui est une nouvelle série chez Dargo de Vanida et de Hitori Day. Alors euh, Vanida, moi, c'est de toute façon une auteure que j'adore. Euh, mmh. J'aime son dessin, j'aime ses histoires qui sont souvent sur euh, des choses simples du quotidien, etc. Euh, pour moi, elle avait écrit plutôt pour des un peu plus grands. On va dire classe, voilà, au moins ado, voire adulte. Euh, et là, elle fait une série euh, dont les personnages sont des collégiens, donc on est sur des, des enfants un peu plus jeunes, sur une histoire qui peut effectivement toucher des enfants un peu plus jeunes, euh, et on retrouve vraiment, enfin euh, moi j'ai trouvé qu'on retrouve vraiment l'univers de, de Vanidad, c'est-à-dire on est encore sur une histoire simple, sur du quotidien, et en même temps on a envie de savoir la suite, et en même temps on s'attache vachement aux personnages, les dessins sont vraiment chouettes. Euh, là, c'est l'histoire d'une bande de quatre copains, donc euh, une fille et trois gars, euh, qui sont au collège, qui s'entendent bien, qui sont tous assez fans de jeux vidéo. Euh, voilà, donc c'est sympa et en même temps, on sent qu'on tombe dans l'âge où eh ben, copain ou fille garçon commence à se poser des questions de, euh, de ce que c'est l'amour, est-ce qu'on peut être euh, voilà, d'être amoureux de certains copains ou pas euh, donc de problématiques, on va dire, un peu plus à dos, mais vraiment au tout début. Euh, C'est plein de tendresse, et voilà, je le redis, les personnages sont super attachants. Donc pareil, moi j'ai vraiment vraiment hâte de lire la suite, et je ne peux que vous recommander euh, de plonger dans cette super BD. Voilà. Alors, j'enchaîne avec le chasseur de rêves. Alors... Euh j'ai adoré cette, cette BD. Elle est alors, complètement absurde encore. Je présente beaucoup de choses assez absurdes d'ailleurs. <rire> euh, donc, c'est l'histoire d'un chasseur, euh, un peu stupide aussi, qui a de la chance d'avoir un assistant qui fait tout pour lui, euh, qui en fait chasse des animaux euh, un, un, un, improbables ou incroyables. C'est euh, par Et incroyable, tellement incroyable que, en fait, au bout d'un moment, il, il se met à chasser dans ses rêves. Euh, donc. Euh, donc, euh, alors, du coup, euh, il y a des clins d'œil à Alice au pays des merveilles, il euh, y a des clins d'œil à plein de choses, en fait. Et, euh, et c est, c est, moi, j'ai trouvé ça très drôle, très bien fait dans le délire, en fait, de, de ce chasseur de choses absurdes qui est lui-même un petit peu euh, décalé, on va dire. Ouais, complètement même. Ouais. Enfin, ouais. Euh, et j'adore, moi, les dessins, en fait. Les illustrations m'ont vraiment beaucoup plu. C'est plein de vie. C'est c'est déjà la tête en fait des deux chasseurs ouais, moi me fait beaucoup rire ouais c'est très très expressif euh, c'est c'est vraiment super on passe un très bon moment de lecture et il y a plusieurs petites histoires enfin c'est c'est c'est par moment donc ça peut presque se lire enfin voilà les, les petites histoires peuvent presque se lire indépendamment ouais. c'est un tome 1, mais effectivement mmh. après ça peut... enfin, bon, on va attendre de voir la suite aussi mais je pense que ça peut plus ou moins se lire euh de façon indépendante. Enfin, on peut plonger oui, dans les histoires. Oui, je pense, je pense parce que chaque euh, histoire, enfin, il y a quand même une espèce de trame qui voilà. se suit, mmh. mais euh, mais progressivement, en fait, on, on peut quand même lire indépendamment. Mmh. Déjà les histoires qui sont présentes dans, dans ce tome-là. Donc euh, voilà, c'est super, c'est super drôle. Super drôle. <rire> euh, moi, j'ai aussi amené une nouvelle série qui s'appelle Pet, euh, Nat avec euh, le tome 1 hein, s'appelle Nat et Nico de Damian et Alex Fuentes euh, chez Ankama. Euh, alors, comment résumer l'histoire euh, C'est l'histoire d'un jeune garçon. En fait, on est dans un monde un peu futuriste où euh, on est capable de fabriquer euh, des, animaux, des sortes d'animaux de compagnie. C'est entre le doudou et l'animal de compagnie euh, qui sont, qu sont fabriqués de toutes pièces par... Euh, je sais pas quoi, des sortes de généticiens, des trucs comme ça, qui sont capables de fabriquer des animaux de compagnie qui sont complètement adaptés au caractère de leur maître, euh, et qui bien sûr, le, lui, sont complètement dévoués, sont capables de le défendre et tout ça. Euh, le système n'est pas encore complètement au point, et donc euh, quand le petit gars euh, récupère son jet pet, euh, le sien n'est pas encore complètement au point et on va s'apercevoir que euh, ce gen pet prend de plus en plus d'ampleur. Il grossit, grossit et, euh, et il va pas être, enfin voilà, ne maîtrise pas encore tout bien le procédé. Et donc ça peut conduire à des choses un peu dangereuses ou euh, pas prévues en tout cas. Euh, le petit garçon qui reçoit ça, son père est haut placé, <rire> j'ai oublié où en tout cas, c'est un politicien ou un truc comme ça. Et donc, euh, il est euh, en plus euh, menacé par euh, des méchants qui euh, vont s'attaquer à son père. Bref, ils se font attaquer au moment où ils ramènent le genpet chez eux. Et du coup, euh, ce petit gars va se retrouver perdu au milieu de la ville avec juste son genpet pour le défendre. Euh, donc, on s'attend à ce que dans la suite, il y ait bien sûr plein d'aventures. Et le Gen Pet est capable de se révéler euh, vraiment hyper fort et costaud et de mettre des grosses pâtés aux super méchants. Donc, euh, a priori, ça va bien se passer pour ce petit gars, mais euh, on nous promet des grosses aventures et rebondissements. C'est euh, vraiment chouette, c'est pareil, j'ai bien aimé les, les dessins. Euh, c'est voilà, dans, un, dans un truc un peu de science-fiction euh, futuriste et tout ça. Euh, et c'est vraiment une, une chouette histoire. Voilà pour euh, Jen Pet. Je vais te le prendre. Ouais, vas-y. <rire> Future lecture. On termine par... Super, Super Patate. Patate. Alors, on a eu le tome 3 récemment. On a eu le... Du coup, on a les autres aussi, hein. Et euh, alors moi j'ai commencé et je suis déjà complètement accro. Mm -hmm. euh, C'est l'histoire de Super Max, un super héros euh, blond, magnifique, avec des beaux muscles partout, ouais. magique, etc. Ouais. Il, est, il est trop fort et un jour et il, il, se le fait, sait. il le sait. Et voilà. Et un jour il se fait euh, atomiser par un méchant mm. qui le transforme en super, en patate. En patate tout court. En patate tout court, donc au début il est désespéré ouais, d'être une est... patate. Il a perdu sa belle chevelure blonde et voilà. tout ça, et en fait, il se rend compte qu'il a beau être une patate, et eh ben, il a gardé ses super pouvoirs. Donc en fait, de... c'est une super patate, quoi. Et donc euh, voilà, on suit euh, au fur et à mesure de ses aventures euh, rocambolesques, euh, cette super patate qui entre-temps euh, retrouve un costume et potentiellement des cheveux amovibles. Mmh. Et, <rire> et c'est hyper drôle, encore une fois, c'est vraiment... Euh... C'est une première BD chez nous, effectivement, ouais. parce que ça se lit... Euh... C'est enfin, assez court en fait. C'est assez court et puis c'est des grandes cases, ça se lit très agréablement. Il n'y a, a pas trop de texte en fait finalement. C'est assez simple hein, mm -hmm. dans le scénario de toute manière, mais, euh, mais euh, vraiment on, on, on rigole. Alors rien que ça, la tête de cette patate en fait, on ouais, la voit, mieux. On, on la voit mieux sur les autres couvertures, mm -hmm. celle-là notamment. Voilà, la tête de cette patate est juste, euh, est juste craquante et à, à mourir de rire en fait. Et, c'est vraiment de, de l'humour euh, simple, un peu potache. Ouais, C'est euh, de l'humour, en même temps, ça joue sur, tout, sur tous les codes tous des super-héros. Voilà, tous les mmh. codes des super-héros, on retrouve ça avec des super-méchants. Ouais, C'est presque euh, un comics, quoi. C'est <rire> un comics humoristique pour petits, quoi. Donc euh, là, il ne euh, faut, faut vraiment pas hésiter. Euh, ça marchera pour tous les petits fans de super-héros et pour les autres aussi. Mmh. Et puis, bah, ça aussi, hein, les adultes, vous pouvez ouais. piocher aussi parce que pareil. ça vous fera rire pareil. <rire> donc, euh, pas Super hésiter. patate mangez-en quoi c'est bien ouais trois tomes pour le moment <rire> on attend la suite aussi parce qu'il y a d'autres tomes qu'on n'a pas encore acheté à la bibliothèque ouais voilà ça ben y est voilà. on a est fait fini. le, le on tour on a fait le tour de, de nos coups de cœur récents et ouais. encore ouais. ouais on en a d'autres qu'on a peut-être encore, on en a a peut encore oublié d'autres ouais. ce sera pour une prochaine fois merci beaucoup à vous tous et puis à très vite on vous retrouve pour un prochain épisode salut Camille salut Claire